Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple Shaker, Ça n'est pas du James Bond, vous savez, euh, le vodka martini agité mais non secoué. Mais l'idée c'est ça, c'est dans notre exemple, on va détecter une secousse et puis on va s'amuser à compter les secousses qui ont été détectées depuis le démarrage de l'application. Point barre. C'est super simple et vous allez du coup avoir l'épure du mécanisme de gestion des secousses. Regardons le comportement de cette application. Donc ici je n'ai rien détecté et vous voyez que là si je secoue, il me compte une secousse. Si je secoue là, une deuxième secousse. Là, il en a vu une. Alors, je vais essayer de faire une fausse secousse. Voilà, j'ai que des vraies secousses. D'accord. Ah Non, j'en ai pas eu une vraie là. J'en ai une vraie. Là, une vraie. Vous voyez, ça, c'est une fausse secousse. Il n'a pas comptabilisé ça comme étant une secousse. Et puis là, j'ai encore une vraie secousse. Une dernière pour le fun. Et puis, eh bien, on peut arrêter l'application. Là, je vais tout mettre dans le view controller. Je suis parfois un gros marre. Et puis, on va également faire un petit peu d'objectif C, histoire de vous faire des rappels. Il y a de plus en plus de séquences de ce qui passent en Swift, parce que c'est le langage, entre guillemets, qui a le vent en poupe. Mais je pense que c'est important de temps en temps d'avoir des rappels en objectif C. Donc ici, ben, voilà le view controller. Euh, j'ai une vue, j'ai euh, une image. Une vue d'image, pardon. J'ai un label et j'ai mon fameux compteur de secousse. Regardons le début du Judy de l'Aude. Bon, c'est archi classique. Hein. Je vous laisse le dépiauter. On installe un fond. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je fais toujours les releases à chaque fois. Hein. Je vous rappelle que quand moi je fais de l'objectif C pour montrer l'exemple, je désactive euh, automatique reference counting. Donc là, euh, rien que de l'extrêmement classique à ce stade. Et puis euh, ensuite, ben, j'installe une image secousse en cours. Alors si ça c'est intéressant parce que vous voyez j'ai créé euh, une image et j'ai besoin de connaître sa taille. Et en fait là vous avez un petit bout de code qui est intéressant facilement transposable bien évidemment en Swift qui vous permet de positionner l'image en fonction de sa taille que je ne connais pas forcément a priori. Voilà. Donc ce n'est pas une image que j'ai cadrée pour quelle taille quelque part. C'est simplement une image dont je récupère. Euh, les bornes et puis après je m'en sers pour la placer ici vous le voyez, je la place au niveau du centre. Et puis je cache cette image parce que c'est cette image que je vais afficher lorsque euh, la secousse a lieu. Et puis ensuite je dis ben je veux devenir le first responder. Bon là il y a la status bar que je fais disparaître mais c'est classique et puis ben je vais répondre au protocole UI responder. Donc j'ai ici la méthode missionBegan. Lorsque la mission commence, je vais faire apparaître euh, la secousse puisque c'est ça qui m'intéresse. Lorsque euh, la mission euh, s'est terminée, eh bien, je vais incrémenter le nombre de secousses. Et comme je suis un fou d'orthographe, je plaisante, je différencie le fait qu'il y en a une ou plusieurs qui ont été comptées et puis après cela, eh bien, je cache l'image qui apparaît lorsque j'ai une secousse. Et puis, bien évidemment, lorsque le motion n'a pas été détecté correctement et qu'elle est annulée, eh bien je fais simplement disparaître l'image, mais je ne comptabilise pas cette secousse, c'est une fausse secousse. Et puis, enfin, je signale que j'accepte de venir le first responder. Et là, bah, vu la tête de mon application, je ne fais jamais de resign sur le first responder, ce que vous, vous pourriez avoir envie de faire si vous souhaitez que la secousse n'ait plus d'action sur votre système. Ben, en guise de conclusion, euh, que dire si ce n'est que ce n'est pas facile, c'est ultra facile et aussi extrêmement utile. Et puis pour les autres gestes, vous verrez, on a un UI Gesture Organizer, ce sera détaillé dans une autre séquence, qui a été introduit dans iOS 3. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.